Et lola qui sert J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce haul. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné sur la chaîne. Alors c'est vrai que le dernier a été diffusé en novembre par ici, mais si vous me suivez, vous le savez, je suis très très dépensière et vous allez voir. Par rapport à d'habitude, c'est vraiment un tout tout petit haul. J'ai été plutôt raisonnable puisque l'une de mes grandes résolutions de 2019, c'était de moins acheter, d'être plus minimaliste, d'essayer de me contenter de moins de choses, mais de choses que j'aime plus. C'est pourquoi j'ai fait un énorme tri que vous pouvez retrouver sur mon vinted, qui est en barre d'infos. La team Insta est déjà par là donc je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas rater ce genre de vente vous allez le voir également contrairement à d'habitude il n'y a pas beaucoup de vêtements le seul vêtement que j'ai de nouveau c'est ce t-shirt ci qui vient de chez Pampling si vous connaissez pas c'est une marque de t-shirt espagnol avec qui je travaille depuis plusieurs mois maintenant je suis super de bosser avec eux donc on bosse en collaboration ce qui fait que quand vous passez euh, par mon code de réduction je touche une petite commission je vous l'ai jamais caché avec le code pixie15 vous avez 15% sur votre première commande sur le site Pompling c'est cumulable à chaque fois avec les promotions en cours et c'est un site qui propose ça peut être du Disney comme de la pop culture des t-shirts des sweatshirts il euh, y a des chaussettes des posters enfin bref vraiment si vous êtes fan Disney ou que vous êtes fan d'Harry de Potter des Simpsons ou de plein d'autres univers vraiment je vous recommande ce site à 200% que ce soit pour vous ou pour un proche il y a vraiment de tout et il y a de quoi trouver son bonheur Petite parenthèse fermée on va commencer tout de suite avec mes achats je vais commencer par mes cadeaux de Noël de moi à moi. c'est une tradition si vous avez suivi le dernier haul que j'ai fait avant de partir au Japon je vous avais montré mon Woody euh, Toy Story signature donc c'est une réplique exacte de, du film avec les mêmes phrases les mêmes dimensions etc et en fait du coup je me suis décidée à continuer la collection je me suis offerte notamment euh, Jessie qui perd son chapeau <rire> elle vient du site PopCulture euh, elle était en tout à 69 euros avec les frais de port il me semble de 11 euros. donc elle vient d'Australie ce qui fait que j'ai pas la version française mais je trouve ça drôle d'avoir euh, la cousine de Woody dans une version étrangère et donc elle parle elle aussi elle a donc la petite ficelle à l'arrière Et en fait, donc moi je les déboxe, mais vous avez des certificats d'authenticité, les boîtes sont celles du film, je les trouve vraiment très très bien en faites, très jolies, les cheveux sont très beaux. Ils ont à chaque fois un socle où on peut les poser, moi je préfère les asseoir directement sur l'étagère, c'est pourquoi vous l'avez pas, donc il y a Jessie. Mais pas que Pile poil que vous avez juste ici et qui est là non plus, pas une version française. Je sais pas si la version française existe. Donc il a un grand socle aussi. Euh, et je l'adore, je le trouve génial. Et alors lui, il pousse des cris aussi. Alors où est-ce qu'on appuie déjà pour lui faire pousser un cri J'arrive pas à mettre les personnages dessus, donc si vous avez une astuce, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Là, je lui sors les entrailles. Eh <rire> hey gars, on veut que tu parles là j'ai pas fait exprès, hein, sachez-le. Hein. Oh il vibre Génial Voilà Donc il vibre.. Il vibre des fesses. <rire> voilà. Et il fait plusieurs bruits différents également. Il est assez imposant, il est plus gros que les autres. Et je le trouve génial. Celui-là, de mémoire, il me semble que je l'ai eu sur Amazon. Je me souviens plus exactement à quel prix. Je crois que je l'avais eu à 80 euros. Et je voulais également vous remercier dans cette vidéo. Puisque dans mon haul, celui juste avant que je parte au Japon, je vous avais dit que je voulais acheter Buzz l'éclair mais que je ne le trouvais pas à un prix décent. Et vous avez été hyper nombreux à partager vos, vos avis dans les commentaires d'ailleurs il y en a encore à l'heure actuelle qui, qui me donnent leur bon plan et en fait il se trouve que sur ces discounts il était vendu à 60 euros c'est grâce à vous que je l'ai su et à la minute où j'ai vu ce commentaire sous ma vidéo je suis partie l'acheter donc je vous le présente j'ai trop envie d'une version euh, espagnole je l'adore et je pense que c'est celui qui est le plus intéressant à avoir il fait vraiment comme dans le film en fait c'est à dire qu'il a tout un tas de gadgets et je me sens un peu comme Andy face à son nouveau jouet regardez comme il est beau quoi genre il a tout un tas de boutons ah Buzz l'éclair! Ah! l'éclair au rapport pour mission dans le secteur! Genre quand on lui enlève son skatepan et tout, il se passe des trucs Je normalement. Puzz l'éclair! Bon, bon, là... bon, là il est en mode démo hein! Mais il a ses ailes qui se replient et tout! J'adore! Vers Fini et, et, et au-delà Voilà, donc ça c'était mes cadeaux de moi à moi, mais j'ai également eu les cadeaux de mes proches, bien évidemment. Alors j'en ai pas eu beaucoup, principalement parce qu'on m'a surtout offert des sous que j'ai mis de côté pour un prochain voyage, mais j'ai quand même eu quelques bouquins Disney, je suis contente parce que je voulais pas qu'on m'offre d'autres choses que j'aime pas spécialement. J'ai eu des cadeaux hors Disney, mais en Disney, en tout cas j'ai eu que des livres. Donc le premier bouquin, euh, et comme vous pouvez le voir, il est très marqué, je l'ai dévoré, c'est le livre Disney Historian, How to be a Disney. Historian, un livre que je voulais depuis très longtemps qui coûte il me semble un peu moins de 20 euros je... c'est un livre qui est extrêmement spécialisé donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez une review dans un prochain Disney book je sais pas si ça peut vous intéresser ou pas donc euh, là comme ça je pense que non, c'est un livre qui en fait explique comment être un historien Disney, donc comment est-ce que les gens ont fait leurs recherches pour écrire leurs bouquins et tout, enfin bref j'ai adoré, j'ai pris euh, tout un tas de notes et euh, bah n'hésitez pas à me dire ça via un pouce en l'air comme ça je saurai s'il y en a plus que d'habitude que c'est une vidéo que vous aimeriez voir. Le deuxième livre que j'ai eu et cette fois-ci euh, de la part de mon chéri, c'est Pixou Story de Hachette Heroes. Alors vous savez que les livres Hachette Heroes, j'ai du mal et c'est le dernier bouquin sur lequel je fais une exception de voir un petit peu ce que ça va donner donc je vous en donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu dans un prochain Disney Book, je suis à fond sur l'histoire de Picsou et tout, donc j'attends de voir ce que ça donnera. Je prie très fort pour qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe ni quoi que ce soit. Et alors là, je l'ai pas sous la main, mais je vous mets une image. J'ai également eu ce livre-ci, c'est Le Manuel des Castors Junior, livre que je suis en plein cours de lecture et c'est vraiment l'objet du Manuel des Castors Junior comme dans le dessin animé, c'est-à-dire c'est tout un tas d'astuces en fait pour être un bon explorateur se débrouiller dans la forêt et tout donc j'ai pas fini de le lire parce que bah, c'est pas un roman donc c'est plus long à lire, plus laborieux mais je vous donnerai également mon avis à un autre moment. J'ai également eu, mais je l'ai toujours pas reçu euh, au moment où je tourne cette vidéo, le Art of des Robinson. Je l'ai trouvé à un prix pas trop cher sur Amazon donc je l'ai pris. Il faut savoir que à chaque fois j'achète presque tous mes lits sur Amazon je sais que c'est pas bien mais bon voilà j'ai aussi eu ce livre-ci The Art of Good Dinosaur. c'est euh, l'un des rares art of que j'ai pas parce que j'ai pas aimé le film et qu'à l'époque le livre était à 35 euros quelque chose comme ça donc euh, franchement j'avais pas envie de mettre cet argent-là dans un film que j'aimais pas. Maintenant j'adore les art of et c'est vrai que visuellement The Good Dinosaur c'est quand même pas un des films les plus vilains de Pixar et je le voulais donc je l'avais mis sur ma wishlist et mon chéri me l'a offert donc je suis très très contente. Et le dernier livre que j'ai eu c'est de la part de mon petit frère puisque euh, pour vous expliquer un petit peu l'histoire mon petit frère a le don de m'offrir des cadeaux qui ne me plaisent pas on est parti faire les boutiques et il m'a dit bah écoute si tu vois quelque chose qui te plaît, eh ben, je te l'offre et en fait on est parti au Furet du Nord et on est tombé sur ce livre-ci donc c'est un livre que je voulais acheter depuis un moment d'ailleurs euh, qui parle des du journal de Mickey et il était à 29,90€ si, si ma mémoire est bonne et il a grave baissé parce qu'en bas il a marqué 59 euros. alors on n'aurait pas mis 60 balles dans ce livre, maintenant 80... enfin, 29,99. j'avoue que je suis curieuse donc je vais le lire. Et puisqu'on en est à parler de livres, je vais vous présenter deux achats que j'ai fait sur Amazon, le premier c'est celui-ci, le Art of the Entertainment Mansion from the Magic Kingdom to the Movies je suis persuadée que je l'ai ce livre ça, ça me perturbe, je suis persuadée que je l'ai mais j'arrive pas à mettre la main dessus dans ma bibliothèque donc au pire eh ben, si je l'ai en double je le revendrai, hein. je l'ai cherché partout je ne l'ai pas retrouvé et il coûtait 4 euros donc au final je me le suis pris on verra bien, là comme ça j'ai l'impression que c'est un peu redondant avec la version qu'on peut trouver dans les parcs Maintenant, euh, peut-être que j'apprendrai des choses en plus, qui sait Et le dernier livre, et je tiens à remercier chaleureusement un membre de la Pixie Army euh, sur Twitter qui a partagé le bon plan, c'est celui-là. Donc c'est un Pierre Lambert qui est encore sous le scellé. C'est pas la même édition que ceux qui sont vendus actuellement à 40 euros, Pinocchio et Bambi. Et en fait, ça se vend 150 euros. C'est un membre de la Pixie Army qui m'a envoyé un message, qui m'a mis un tweet en disant « Écoute, euh, moi j'ai acheté ce livre sur le site Liberdistri. » Et en fait, sur l'Iberdistri, il est vendu à 50€ actuellement. Et avec les frais de port, ça fait 61,88€ il me semble. Je me suis dit, je vais faire confiance aux membres de ma communauté, je vais tester et je verrai. Et si jamais, bah, si jamais je vois que ça fonctionne, je vous ferai un retour. Et eh bah ben, il est là les cocos. Donc je ne l'ai pas encore lu mais c'est un très beau livre de ma collection. Je suis super heureuse de le posséder. J'ai aucun doute sur le fait que je vais l'adorer. Maintenant je suis d'autant plus curieuse de la voir parce que je vais pouvoir voir la différence entre ceux qui sont vendus 40 et celui-là qui est vendu 150. On va passer à une toute autre catégorie puisque je suis allée euh, récemment chez Primark et je pensais que j'allais dévaliser Primark sauf que j'ai été très sage et donc ça mérite que je vous montre ça. Oh là tu as vu flou une minute à vous, hein On dirait mon banquier quand il voit mes achats Il voit flou, il voit double. Bref, donc, chez Primark... J'ai été très sage, je n'ai acheté que deux choses et même pas au sol d'ailleurs. La première c'est ce weekly planner. Je suis quelqu'un de très organisé, je fais des to-do list en permanence. L'année dernière j'avais un bullet journal mais très sincèrement je m'en servais juste pour mettre mes to-do list et c'est vrai que je suis beaucoup plus efficace avec ça. Et en fait le, la to-do list que j'ai est une to-do list à la semaine sauf que moi je travaille aussi le week-end et j'ai besoin d'une to-do list sur 7 jours. Et en fait celle-ci je la trouve trop mignonne. Euh, en rose, marbre, gold, bon c'est un peu cliché, ça fait très cliché youtubeuse mais je le trouve très mignon et il coûtait 4€ donc écoutez bah je l'ai pris, hein. j'ai pas réfléchi très longtemps et la deuxième chose que j'ai acheté et c'est quelque chose dont j'avais besoin c'est un peignoir Marie des Aristochats qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui d'Hundis qui est en pilou pilou il y, a, il y a un M juste ici pour Marie, il m'a coûté 19€ et j'ai pris une taille S, c'était le dernier du rayon hein. Donc j'ai pas, pas réfléchi très longtemps. Et enfin pour conclure en beauté ce haul, je vais terminer par l'endroit où j'ai dépensé le plus d'argent ce mois-ci. C'est fou hein parce que les soldes j'ai été très sage, j'ai acheté des choses mais rien de Disney. Mais alors Disneyland Paris ça m'a ruiné. Donc la première chose que j'ai acheté c'est euh, ce livre-ci. Alors, en fait, je le connaissais pas du tout, je l'avais jamais vu, et en fait, j'ai trouvé dans, le, dans la chemière des 7 nains, pour ceux qui connaissent à Disneyland Paris, cette boutique. En fait, c'est un livre pour faire des, des bijoux de princesse. Et j'ai vraiment envie de lancer sur ma chaîne toute une catégorie de crash test, un peu comme j'avais fait avec les recettes et certaines autres choses. Donc, <rire> je me dis que ça va être très drôle, et je vais vous, sûrement vous en faire une vidéo. J'ai également euh, acheté ce set de torchons En fait, moi, ça me sert de, de nappe pour ma table basse. Donc, je vais pas vous montrer le deuxième, parce qu'il est actuellement au salles, mais donc il euh, y a Bambi sur l'un et là c'est Rox ou Rookie, je me souviens jamais. Pas taper, pas taper. Et le lot était à 10 euros ou 12 euros, je sais plus. Je suis une très mauvaise youtubeuse, si vous avez vu ça <rire> Alors il faut savoir que là, tout ce qui reste dans ce sac, c'est des pins, des pins fantasy, mais aussi des pins Disneyland Paris. Comme dirait ma chère copine Laura de The Brightside Je peux vous faire limite un pin mail euh, Je sais pas par où commencer Tellement il y en a... Ah ah ah Je suis mauvaise langue il y a des décorations de Noël Donc je vais commencer par là, si vous me suivez sur Insta Vous le savez sûrement mais en fait mon sapin a moisi Et les décorations de Noël que j'avais avec Donc j'ai racheté notamment celle-ci Bambi, très fine, très mignonne que j'aime beaucoup Je crois que les décorations en moyenne c'est à peu près 10 euros hein, à Disneyland de Paris donc ça revient Vite cher, je me dis je vais acheter petit à petit Il m'en reste certaines mais c'est que c'est des Très grosses décorations que je pose plutôt sur des tables et tout, donc je me vois pas forcément les mettre dans le sapin. Je vais racheter petit à petit au fur et à mesure des collections et comme ça j'aurai un nouveau sapin Disney. Il y a celle-ci qui m'a été offerte par une membre de la Pixie Army et il faut que je vous explique son histoire parce que je suis très touchée par ce cadeau. Alors, ce cadeau, c'est une membre de la Pixie Army qui s'appelle Sandrine et je pense que tu passeras par là. C'est une membre que j'avais croisée au meet-up que j'avais fait juste avant la Fat Days, donc ça remonte un petit peu en juin dernier. Il y a eu une amitié qui s'est créée avec une autre personne qui s'appelle Cathy et si tu passes par là, je trouveras également parce que je t'aime beaucoup. J'ai découvert au mois de décembre qu'elles étaient devenues super proches et super copines. Je m'en suis aperçue qu'en fait quand elle m'a retrouvée sur le parc avec elle et j'étais pas du tout au courant et elle me l'a offert et j'ai été toute touchée par cette attention enfin, et du coup a chaque fois que je la vois ça me fait penser à cette petite anecdote et je trouve ça juste trop mignon donc euh, merci du fond du cœur. Donc Je penserai à toi chaque année quand je le mettrai dans le sapin. Surtout que du coup j'ai plus de, de fées clochettes puisque clochette les a toutes euh, squeezes. Moi je me suis acheté de mon côté celle-ci de Marie des Aristochats et celle-ci je la trouve très jolie. Ça me fait un petit peu penser à la belle et le clochard quand la belle sort de la boîte à cadeaux sauf que là c'est un petit chat. J'ai également acheté celle-ci de Tiki que je trouve absolument adorable voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus Non Et enfin les deux dernières que j'ai achetées Donc c'est celle-ci, donc c'est des décorations toutes simples euh, Blanches, j'aime bien l'esprit scandinave qui s'en dégage Donc il y en a une c'est la silhouette du château Et l'autre c'est une fée clochette Je trouve ça trop trop chou Du coup ce que je vais faire pour les pins C'est que je vais piocher au fur et à mesure et je vais vous montrer tout à la fin euh, Les pins fantasy, les pins de créateur Donc que j'ai acheté Là du coup on a la collection Vice Versa par Lola Dumini, donc là vous pouvez voir Tristesse, mais j'ai également acheté, euh, oh là là, j'en ai acheté tant que ça, Dégout, c'est mon personnage préféré de Vice Versa, je sais pas je l'aime bien, elle a ce petit côté bitchy qui me plaît beaucoup, et en fait Vice Versa c'est un film Pixar qui me touche particulièrement, parce que c'est la fois où j'ai eu l'occasion de rencontrer Pin Doctor en vrai, et de faire un selfie avec, d'aller à Londres pour la première fois, enfin bref c'est un film qui m'a marqué dans les Pixar, et j'ai pas de pins à l'heure donc du coup j'ai acheté, joie, en toute seule, je les mets moins euh, accompagnés. Le dernier, c'est celui de Big Bang avec Joie. Et je suis contente qu'il y ait un pince avec Big Bong, il n'est pas assez représenté. Et ce pince-là, il a coûté 8,99. J'ai également acheté celui-ci, donc c'est un open-édition euh, d'Alice, mais j'aime bien le fait qu'elle soit, qu soit avec Dina. Par contre, je pense que Alice, je vais trier parce que je pense que j'en ai un peu trop du personnage en lui-même. En open-édition, mais qui est là depuis très longtemps, j'ai acheté celui-ci. Dana, j'adore sa tenue de couronnement. Par contre, j'ai pas acheté Elsa parce que j'aimais pas sa tête. Ça m'embête. Disneyland Paris voulait pas faire une nouvelle tête et faire sa tenue de couronnement à Elna, ce serait génial. C'est jamais eh, Si Disney passe par là, mon premier booster à Disneyland Paris, donc il s'agit de ce set-ci de Peter Pan. J'ai surtout craqué, pour être honnête, principalement TikTok le Crocodile que j'adore. Et celui-ci il coûte 19,99 mais sachez que les réductions passeport annuels s'appliquent dessus. Un truc tout bête, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler du Père Noël secret que j'ai fait avec mes amis youtubeurs Disney et en fait, moi du coup, c'est Laura qui m'a eu, et elle m'a offert ce livre-ci magnifique que je voulais dans ma collection d'ailleurs j'ai fait des bons en le voyant, je vais vous mettre l'insta story <rire> du moment où je reçois le livre, on va dire que je suis un peu expressif quand j'aime un cadeau, et du coup ce qui m'a fait penser au fait que j'avais oublié de vous présenter ce livre, c'est que les polémiqueurs m'ont également ramené un petit souvenir quand ils sont allés à Walt Disney World qui m'a beaucoup fait sourire, c'est euh, ce pin ceci de Mickey avec en fait les lunettes que j'utilise à chaque fois comme filtre sur Instagram, alors maintenant je ne le fais plus là maintenant tout de suite puisque j'ai décidé de me montrer nos make-up et de m'assumer au naturel mais de base je mettais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ce filtre pour cacher mes cernes et ça m'a fait trop rire ce clin d'œil. j'ai adoré ce cadeau. Toujours à Disneyland Paris j'ai acheté ceci, ce sont des kits pour faire tenir les, les pins en fait, que les attaches soient bien resserrées à l'arrière je trouve ça très cool, j'ai pas encore eu l'occasion d'en tester ça faisait très longtemps que j'en cherchais, ça coûte 8 euros quand même donc c'est pas donné, je sais pas combien il y en a, mais euh, du coup je vais tester puisque si vous portez des pins sur les vêtements vous savez que les attaches Mickey à l'arrière ne tiennent pas très bien. Disneyland Paris a sorti une collection sur le de Peter Pan donc vous avez vu le king booster que j'ai acheté mais j'ai également acheté ces trois pins aussi à l'unité je suis vraiment incorrigible donc celui-ci vous avez euh, Jean et euh, Michel le truc c'est qu'en fait de base j'aime pas les personnages qui ont un contour j'aime bien quand les personnages sont tout seuls là il y a un nuage autour mais je trouvais le dessin tellement bien fait que j'ai fini par le prendre puis pour trouver des pins 2, il y a également Nana je le trouve magnifique donc je suis trop trop heureuse et euh, Wendy. Alors je sais, Thibaut, si tu passeras par là, que ça te fera pas plaisir d'avoir acheté Wendy. Elle a essayé de me dissuader d'ailleurs, puisque c'est le jour où on a été ensemble à Disney en Paris de l'acheter, mais j'ai fini par le prendre. Et du coup, dans les pins Disney, les derniers open, j'ai acheté ceux-ci de la collection Mulan. Et le truc de dingue, c'est que la personne qui a designé ces pins fait partie de la communauté de la Pixie Army. C'est incroyable, du coup, je suis encore plus contente de les posséder. Enfin, je vais terminer du coup avec les derniers pins Fantasy qui ont rejoint ma collection. J'ai acheté celui-ci, euh, pendant les salles de Black Wanda, donc en fait c'était un kit avec Drink Me et Eat Me, j'adore le design et même la carte, enfin franchement, Black Wanda, elle est hyper douée, j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, elle est complètement dingue, mais elle m'a également offert donc deux pins. Celui-ci, trop beau, trop beau, j'ai juste pas les mots. Et euh, celui-là, donc avec les pattes de Marie des Aristochats, je, oh, je suis trop trop heureuse, je l'imagine déjà euh, sur des vêtements et tout, je suis trop heureuse, donc... Euh... Claudia, enfin Blackwanda, si tu passes ma belle, merci beaucoup, je suis, je suis juste trop touchée. Et le dernier, et pas des moindres, il se trouve donc sur le sac à main que je porte actuellement, que j'ai acheté chez H&M et que j'adore, c'est celui-là. C'est euh, de la part de Estelle Eric qui m'a fait un petit cadeau pour Noël, donc elle m'a offert ça avec... Euh, euh, une illustration chez Shire Cat et un marque-page Alice au Pays des Merveilles euh, cadeau surprise auquel je m'attendais pas du tout et j'en suis tombée amoureuse j'ai décidé que j'allais le porter tous les jours avec moi et donc il est sur ce sac à main là et je l'adore et franchement si vous connaissez pas l'une ou l'autre de ces créatrices je vous conseille d'aller les voir de toute façon comme d'habitude vous avez tous les liens de tout ce que vous pouvez potentiellement retrouver sur internet en barre d'infos voilà ma pixie army pour ce haul euh, je pensais qu'il serait court mais en fait je me rends compte que j'ai beaucoup parlé j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes toujours là, on va marquer hashtag toujours présent pour les personnes qui sont restées jusqu'ici parce que je pense que ce haul va encore être très long hein, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, à commenter à partager si cette vidéo vous a plu euh, c'est ce qui va me permettre de continuer à grandir, euh, à faire découvrir notre belle passion au reste du monde et de rejoindre la Pixie Army si ce n'est toujours pas fait, qu'est-ce que t'attends Et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, je vous aime